Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien. Euh, désolé, j'ai toujours ce, ce micro euh, et, euh, voilà, qui est encombrant, donc euh, on va essayer dans l'année prochaine de pouvoir le faire. En fait, l'année prochaine, c'est l'année 2019, donc autrement dit, euh, normalement vous verrez cette vidéo euh, cette année. Donc euh, pas l'année d'avant, ni l'année prochaine, mais l'année actuelle, donc autrement dit 2019. Je pense que vous avez compris donc euh, on va passer à autre chose en tout cas je pense avoir dit quelque chose de supplémentaire mais bon je vous avoue que c'est une vidéo à l'improviste donc euh, je vais pas couper faire autre chose donc c'est une vidéo purement directe je vous souhaite une bonne année comme je disais voilà donc de meilleurs vœux. j'espère que l'année précédente vous a permis de pouvoir euh, vous améliorer personnellement ça m'a permis euh, de pouvoir améliorer plusieurs choses notamment ma chaîne donc ma chaîne youtube euh, que vous regardez actuellement et que je pense si vous commencez à regarder depuis la première vidéo vous remarquerez que ça n'a rien à voir et ça ça me fait personnellement plaisir mais c'est surtout vous en tant que spectateur et en tant qu'abonné je dirais. Si vous êtes abonné, bien sûr. Si vous n'êtes pas, ce n'est pas grave. Vous êtes toujours le bienvenu. Euh, voilà. Donc, euh, vous avez dû remarquer euh, plusieurs commentaires, plusieurs critiques. Donc, euh, c'est du moment que c'est des critiques constructives, ça me fait plaisir. Ça me permet de pouvoir prendre en considération. Euh, personne n'a le savoir ultime. Donc, euh, personne ne connaît tout, même en informatique on ne peut pas tout savoir, il faut progresser à faire mesure il faut avoir plusieurs euh, on va dire mises à jour pour pouvoir être toujours euh, à l'actualité, être toujours euh, au courant des dernières news et c'est ça la vie que ce soit en informatique, euh, dans la chaîne youtube ou mais également euh, dans, dans la vie quotidienne, euh, chaque jour euh, dès que vous vous réveillez vous prenez des décisions vous avez des informations peut-être que vous avez l'habitude de connaître que vous ne connaissez pas réellement et totalement ainsi va la vie comme on dit et voilà j'espère en tout cas que l'année prochaine ça vous permettra de pouvoir vous améliorer mieux que l'année précédente euh, que ce soit le côté négatif ou positif ça vous permettra de vous améliorer donc ne prenez pas les côtés négatifs comme euh, un genre de boulet euh, ça reste à un truc qui vous permet de pouvoir aller de l'avant donc sans erreur sans trébucher vous ne pouvez pas avancer et c'est ça la vie comme on dit n'hésitez pas de mentionner si vous avez quelque chose que vous souhaitez euh, voilà, suggérer pour la chaîne par la même occasion je serai à votre écoute voilà donc euh, n'hésitez surtout pas de pouvoir nous suivre pour l'année prochaine et faites partager vos amis également, donc je fais un petit message rapide. Je mettrai en fait par la même occasion un genre de parcours de l'année 2018 au niveau de ma chaîne juste après ce message, donc n'hésitez pas de suivre. Et d'ailleurs, vous remarquerez que au niveau de la chaîne il y a toutes les vidéos en fait qui sont disponibles, donc au pire des cas, vous le verrez par la suite en détail. Sur ce personnellement je vous dis une agréable journée, portez vous bien et à la prochaine Ciao